Allez les gars là, on va se faire entendre! Non, non, non, au recensement! Non, non, non, au recensement! Non, non, non, au recensement! Non, non, non, au recensement! Avec cette manifestation, ça grouille de Ronin par ici. Alors soyons discrets et cachons nos armes. Ouais, t'as raison, on va la jouer discret. Ceci est une manifestation pacifiste contre l'oppression militaire romaine. Il y a peut-être un moyen de les arrêter. Hé, hey, les Romains, on est tous armés On va tous vous tuer heureux, son, son. Mais t'es devenu fou ou quoi mais, mais Michel, mais arrête Allez Romains, arrêtez ces trois manifestants. Venez vous battre Nous sommes armés Les chefs, ils sont armés tous les trois. Embarquez les mots au poste. Non, non, non, au recensement. Non mais les Romains, ils peuvent bien s'acheter une équipe, hein. ils s'achèteront jamais un public. Hein. Qu'est-ce que tu connais toi en foot? L'année dernière, c'était incroyable, on avait gagné 3-0. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? On peut y aller, chef? Du calme les chérubins, on attend le signal du boss. Au point où on en est. Pff, faudra une intervention divine. Une équipe d'ange surentraînée, je sais pas moi. Marie, Marie. C'est un garçon. Oui Joseph, c'est ce qu'on attendait. Je suis Papa ah ah Je crois qu'il faudrait qu'on réchauffe un peu le petit. Il a l'air tout frigorifié. Ah, ok, mais qu'est-ce qu'on fait alors On allume un feu Bah, j'ai pas d'allumette. Arrête un peu tes bêtises. On va le réchauffer par notre souffle. Lui souffler dessus Bah, il aura encore plus froid. Là, la dernière fois que j'ai soufflé sur quelque chose, c'était pour refroidir ma soupe. En plus, je suis sûr que j'ai mauvaise haleine. Ah, ça, je te le fais pas dire. Mais en attendant, regarde le petit. Il a froid. Bon, ok, ok, si tu y es tiens. Oh hey, les frères Eh, hey, regardez Je crois que c'est ici oh Ouais, ouais et au fait, ça se fait d'offrir des cadeaux pour Noël tais toi Balthazar. Tenez, voici de la myrrhe pour honorer le Fils de Dieu fait homme. Ça rappellera sa condition de mortel. Et voici de l'or pour honorer le roi. Hé, hey, tiens, petit frère, voici de l'encens pour toi. De l'encens, Gaspard Oui, c'est parce qu'il est Dieu. C'est la prière qui monte aux cieux. « Joseph, fils de David, tu dois fuir. Hérode projette de tuer l'enfant. Va te réfugier en Égypte. »« Marie, Marie, vite, nous devons partir. »« Oh non, mais où est-ce qu'on va encore ?»« Un ange m'est apparu en songe. Nous devons fuir vers l'Égypte. »« Génial, je vais revoir ma belle. Allez vite, je prépare mes affaires. » Hé, hey, les frères, c'est déjà fini, là Oui, dans un sens, Gaspard, mais ça n'est que le début d'une grande et belle histoire. Bon, ben, les frères, on n'a qu'à faire la fête, alors. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez de bonnes et saintes fêtes de Noël et à très bientôt sur Jesus Box.